ça faut toujours une vidéo voilà ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ah, ouais ah, oui, ouais Je ouais ouais ouais ouais le ouais ouais Je ouais ouais l'utiliser le ouais la preuve il est niveau 3 votre ouais ouais ouais ouais ouais ouais 46 oh yeah. ouais <coughs> Et sans... Ok Vos sombres <rire> projets et vos rues... Vos oh. sombres projets oh non, très non, si non, si non, si non. Si <rire> Bon j'ai pas la fin. Après avoir inversé la survivante, tous les générateurs non réparés par les survivants seront bloqués par enfin, l'entité Il ne peut pas être réparé pendant 16 prochaines secondes. Les générateurs affectés sont entourés d'une aura blanche. Frisons. Frisons-nous frisons dans les bois pendant que ma un euh, n'est pas. par peut être activé tous les trucs. Non, non, non, je vais garder le truc pour ne pas être aveuglé. J'ai utilisé une fois. J'ai galéré à l'utiliser une fois. Est-ce que je vais réussir à tuer quelqu'un Nous le verrons. Dans quelques instants. Ah, vous êtes prêts Ok, mais ok, mais ok, vous inquiétez pas, tout va bien se passer le petit coco, j'ai pas mis d'eux. Promenons-nous dans les bois, pendant que Montagnan n'est pas si est il nous tronçonnerait. Controverse, a une bouteille qui arrive du brouillard, et une bouteille qui enlève du brouillard. Bah, techniquement ça redevient à zéro, Si mes calculs sont bons et si j'ai bien suivi en cours. <rire> ah, c'était pas le même niveau du coup. Il y en a un qui est supérieur à l'autre. De 5% à peu près. Parce que c'était du gris et du jaune. Le jaune c'est le plus pourri le gris c'est... Euh, non le marron. C'est plus pourri et le jaune c'est un peu moins pourri je crois. Oh je sais plus que c'est mon Polera. Hein. le GIF. Uh puis le y de No <coughs> I need to do this here feel <coughs> the boucher une boucher de ma viande elle est très bonne, un peu goût sucré avec le sang tu les c'est du ketchup sans tu les c'est la musique du boucher toi tu ne feras pas l'affaire ouais non on écoute, les couilles attends c'est ouais non je m'en bats pas les couilles justement avec c'est la meuf qui était faut attendre la viande monsieur Vous savez bien Vous savez bien qu'il faut attendre la viande Vous le savez pourtant Vous êtes bouché Peut-être dans les deux côtés mais bon. C'est pas entendre la musique quand j'approche, il euh, y a des problèmes. Hey you get a Oh tchadot Oh, euh, on détruit ça là hmm. ouais, ça... J'allais dire si t'étais dans le casier Billy Bob. Oups. Salut. Oh, tiens donc. Billy. Mais pourquoi j'appelle tout le monde Billy Bobby. Allez maintenant ça va être Bobby. Ah oh, you fucking king? Eh si, dans un petit ses caliers, je te jure. Oh je t'ai vu toi. <rire> Come here. Nope. This is Johnny. Hé hey, hey, hey. Toc toc, y'a caca là-haut Ah oui c'est vrai ça, va, ça va reset du coup Je suis à peu près au level À peu près En tout cas plus haut que m'en bon, fout de toi что I heard that vibe, dude. Yeah. Yeah. Oh, hey you! Oh, c'est ah, Après, c'est des petits levels. Je me sens mal. Non, de... non. Bah, des petits levels. Je me sens mal. Y'a là, Billy Je vais pas accrocher l'autre parce que c'est sa deuxième fois. Toi, par contre, c'est ta deuxième fois. Bah, c'est ta... Ouais, non, c'est sa troisième fois. Toi, c'est ta deuxième. Et le mec... Mais mec, on dit qu'il est qu un tueur Euh ok, je C'est la troisième fois. Allez, c'est suis livré Elle s'est euh, désolé mais c'est livré. C'est l'entité euh, qui m'a demandé de la viande. Je lui donne de la viande. Attends, de rire en plus au oh, maillet. Même pas là, trop souvent Au oh, maillet Nope Ouais oh, Claudette, je t'ai jamais eu toi. Hop. <rire> I am a new bat, you know that? On my way I am on my way Hmm, <rire> marteau dans la gueule, ça doit faire du bien Je vais faire un petit tour après. C'est un animal sauvage ce merde. C'est pas un humain, Alors on est, est d'accord. Hein. Non, on ne fait pas de gêne. Quelqu'un chose me dit que c'est de l'empapée. Le vieux papy. Euh... Je sens des proies arriver. Mais je sens des proies. Salut ma petite proie Je sais pas du tout l'utiliser, je vous l'ai déjà dit. Ok. Ok. <rire> <rire> <rire> attends, je suis allé, attends. Attends, je te focus. I'm on my way. I'm on my way. Focus que pas quelqu'un j'ai déjà accroché. Oh la Non, je vais pas t'accrocher. Hmm. You're fast. Toi la première Ah A mon ça marche tu Je suis le boucher, je vous livre de la viande si vous en voulez. Oh, marquez dans les coms, je vous en apporterai. Et à chaque fois, bien attendrez, et sous la dent. Oui. Et... Non, nah, focus pas. Faut savoir, moi, si vous tombez sur ma game, je focus quasi jamais. À part un connard qui bien sûr. Non Non, j'étais presque sûr que c'était bon. Bah alors <rire> Je crois qu'elle regardait de l'autre côté. <rire> non mais madame je peux t'avoir de là. La... Tu savais pas Après c'est peut-être une nouvelle après. On peut blâmer personne d'être mauvais. On peut que blâmer soi-même. D'être trop bon. Non mais je m'en veux vraiment d'être trouvé. Non Madame, vous allez dans le crochet. Le crochet c'est la clé. La clé que je vais trouver. Monsieur. Ah je... euh, j'ai envie de camper mais je.. J'ai de l'honneur. Allez, j'ai des couilles. J'ai des couilles, je campe pas. Je porte mes couilles. C'est moi bon, je... Attends une minute. J'ai tapé qui là <rire> <rire> <rire> tu crois vraiment que je vais tomber dans ce piège Coucou Coucou J'aime bien le petit coucou Coucou le petit Matou Ah, Montel Petite erreur Claude, Claude. J'ai la petite nonos pour toi, Claudette La petite nonos Viens Oh là, viens ça Voilà. C'est... C'est vrai que je trouvais la trappe avant elle. Et bah elle niquée Mais je vais pas autrement jouer parce que je sais qu'elle va gagner. dans les parages, c'est le truc. Comme elle peut être de l'autre côté. Ah, fait que... En fait tant que je suis derrière elle elle est foutue quoi ah. <rire> Première fois que je fais un sans faute avec lui Allez tout le monde dit GG Billy parce que Billy a fait un bon travail avec son marteau.